Bienvenue à l'atelier Biblius, au-delà des perceptions. Alors, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Julie Noël, je suis conseillère pédagogique au Service national du récit du domaine des langues. J'interviens principalement aux primaires. Alors, mon rôle dans ce projet-là, c'était de collaborer avec une bibliothécaire scolaire, avec une conseillère pédagogique en français dans un centre de service pour co-développer, une SAE qu'on a le bonheur de vous présenter, j'ai été là aussi pour soutenir l'enseignante en classe pendant toute cette expérimentation-là et on a fait beaucoup d'allers-retours, ça a permis de faire des ajustements euh, à la SAE et là, ben, la bonne nouvelle, ça fait partie aussi de mon mandat, c'est de diffuser cette bonne nouvelle-là aux autres centres de services scolaires. Alors, Marianne Joyal, je suis aussi conseillère pédagogique en fait généraliste. Oui, je suis porteur du dossier français, mais en tant que collaborateur, mon rôle a été surtout de conseiller, d'accompagner euh, euh, à l'élaboration du projet. Puis, bien, moi, c'est Nadine martel conseillère pédagogique au service local du récit de la Pointe-de-Lille. Dans le projet Biblius qu'on que, qu va vous présenter, j'ai fait un peu de soutien, mais vraiment plus comme une courroie... Euh, entre le service d'ETI puis le, le, le, la bibliothécaire qui était aussi dans le projet qui est pas là ce matin, puis l'enseignante, tu sais j'essayais de soutenir, mais euh, étant donné qu'il y avait déjà pas mal de monde, puis qu'on était en pandémie, je suis pas allée jusque dans la classe pour voir le projet fait que j'ai la chance de préparer l'atelier puis de le présenter avec Julie puis marie Annick puis de voir les résultats du projet. Mais j'ai pas eu autant à mettre les mains dedans cette fois-ci, mais c'est vraiment, ça fait longtemps, longtemps, longtemps là, tu sais, que je travaille à soutenir les enseignants dans l'utilisation des livres numériques. Puis une plateforme comme Biblius, ça, ça va vraiment m'enlever un gros poids de, de gestion, tu sais, puis de soutien à à la connaissance des droits d'auteur et tout ça parce qu'on va avoir un outil qui va être juste disponible et on n'aura pas de questions à se poser. Euh, merci Nadine d'être avec nous euh, ce matin. Il y a deux collaboratrices que je peux pas pas parler ce matin. C'est Julie Gagnon qui est la bibliothécaire, vous allez avoir la chance de la voir en vidéo. Elle pouvait pas être avec nous ce matin, j'aurais aimé ça. Euh, C'est sa rencontre avec euh, les autres bibliothécaires. Julie Quentin qui est en classe, euh, qui, qui était tellement généreuse. Euh, euh, toutes ces, ces ajustements-là tellement professionnels. Elle aussi, vous allez à, la faire sa connaissance euh, via euh, une vidéo avec ses petits, euh, petits, petits cocos de troisième année. Et on a eu aussi l'aide de la chaire de recherche euh, en littératie multimodale. Euh, en fait, le projet que vous allez découvrir euh, aujourd'hui a été élaboré dans le but de démontrer euh, l'utilisation de la plateforme Biblius dans un contexte pédagogique. L'idée, c'était, d'aller au-delà que d'aller sur la plateforme, de sélectionner un livre, de l'ouvrir, euh, de le lire de façon autonome ou silencieuse tel qu'on le fait souvent à la bibliothèque scolaire. Voici donc l'ensemble le, des objectifs du projet et je tiens à souligner que les objectifs concernent autant l'élève que l'enseignant. Donc, ça a été évidemment de découvrir et exploiter la plateforme Biblius, de développer sa compétence informationnelle et numérique, d'utiliser la plateforme Biblius dans un contexte d'enseignement de la lecture de textes variés de comprendre l'organisation de la bibliothèque scolaire, je parle de la bibliothèque scolaire évidemment physique, de démontrer que la bibliothèque numérique fait partie intégrante de la bibliothèque physique et d'exploiter la bibliothèque scolaire comme un lieu d'enseignement, d'apprentissage et d'échange autour du livre numérique et papier. Un oui, et l'autre ont été complémentaires. On vous donne une intention spéciale pour vous euh, dans tout ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pourriez réinvestir dans vos milieux? On y reviendra à la fin de la présentation. Alors, les compétences qui ont été travaillées, c'est sûr que toutes les compétences au niveau du français ont été touchées. Euh, le lire, écrire et communiquer oralement. C'est sûr que la partie lire a été beaucoup présente. Au niveau euh, des dimensions de la compétence numérique, alors, euh, une majeure, développer et mobiliser euh, sa culture euh, informationnelle. Alors, les élèves ils ont été euh, amenés à faire des recherches dans des documentaires ou, en format euh, numérique, mais également en format euh, papier. Ils ont eu la, la chance d'approfondir leurs connaissances sur l'organisation dans une bibliothèque scolaire aussi. Ils ont appris à chercher sur la plateforme, mais ils ont appris à chercher aussi à la bibliothèque. Et euh, on, on s'est aidé aussi de rallier pour qu'ils puissent s'approprier. Tout ça. La plupart des activités, ils ont été vraiment sur la recherche d'informations dans un livre documentaire et euh, c'est quoi l'utilité des aides organisationnelles. Les élèves, c'est sûr qu'ils ont développé et mobilisé leurs habiletés euh, technologiques. Alors, euh, si on pense à, à l'utilisation, nous, on avait des tablettes dans cette classe-là. Ils ont utilisé plusieurs applications. Ils ont appris à se connecter et à se déconnecter. Mais oui, il y avait double identification à faire pour ces, pauvres, ces petits. Ils ont exploité le numérique pour l'apprentissage, alors ils ont fait la découverte sur des animaux qui font peur. Ils ont collaboré à l'aide du numérique, ils ont travaillé en diade tout au long euh, du projet. Alors, il y avait un partenaire de lecture, d'écriture. Ils ont produit co du contenu à l'aide du numérique, alors en expérimentant sur différentes applications. Et ils ont innové et ils ont fait preuve de créativité. J'ai tellement hâte de vous présenter leur création de table des matières multimodales. Euh, c'est vraiment de toute beauté, c'est vraiment des petits bijoux. Ben, la plateforme Biblius, pour ceux qui n'auraient pas eu une présentation locale chez eux, c'est euh, ben, une plateforme de prêt de livres numériques, là, on s'entend. Euh, Puis les élèves peuvent aller euh, avoir accédé aux livres de façon individuelle ou en groupe. L'enseignant peut créer aussi euh, une, une bibliothèque pour ses élèves. Euh, Bien, ces avantages-là, principalement, c'est le, le prêt du livre simultané. Il n'y a pas de limite. Un enfant qui lit, euh, mettons, le premier livre qu'on voit en haut à gauche, ben n'importe qui ailleurs euh, peut, peut aller le lire. Il y a comme il y a les, les, la collection nationale avec un peu plus de 400 titres. Puis après ça, chaque centre de service va pouvoir euh, euh, compléter sa collection. Les élèves, ils peuvent créer leur propre bibliothèque de lecture personnel dans la, dans la plateforme. Ils peuvent lire à la maison, en salle de classe, à la bibliothèque. Ils peuvent avoir accès aux livres en, hors connexion. Ça va être utile pour l'enseignement à distance parce qu'il en reste encore à faire. Puis, euh, puis c'est ce euh, une plateforme qui est inclusive parce que les élèves peuvent utiliser les outils d'aide s'ils en ont besoin de la synthèse vocale. C'est compatible avec les, les synthèses vocales. Donc, euh, c'est ça. J'ai fait le tour pas mal de. de de ce que c'est que la plateforme euh, Biblius. Et je pourrais juste rajouter euh, qui était drôle, les élèves ont dit ben on ne peut pas le un avantage, on ne peut pas le perdre ni briser le livre. <rire> <rire> c'est vrai. <rire> Maintenant je vais vous parler des fondements, oui la synthèse vocale c'est vraiment un plus là, par rapport à la bibliothèque, là, je suis vraiment d'accord. Euh, les fondements euh, sont vraiment les éléments qui ont défini nos intentions pédagogiques. Euh, la plupart découlent de la recherche et les références euh, liées à la recherche, euh, vous les trouverez, sont présentées dans la, notre bibliographie que vous trouverez à la fin de la présentation. Il y en a quatre, donc le documentaire, les aides organisationnelles, euh, la bibliothèque scolaire comme lieu d'apprentissage, et la dimension développer et mobiliser sa culture informationnelle euh, du cadre de référence numérique mentionné au début de l'atelier par Julie. Donc, euh, ben, le documentaire. Pourquoi euh, avoir choisi principalement le documentaire dans cette SAE Ben, tout simplement parce qu'il est peu enseigné en salle de classe. Et je cite Adrien Guir, qui euh, qui dit que plus que, de, que excusez-moi, plus de 80% des livres dans nos classes qui sont lus, en fait, sont des livres de fiction. Et comme environ 80% de ce que nous lisons en dehors de la salle de classe sont des textes informatifs, il est donc évident que nous sommes coupés de la réalité. Alors, ceci dit, nous avons compris que le texte courant est le plus utilisé dans la vie de tous les jours, mais peu enseigné en salle de classe. Aussi, euh, nous souhaitions vraiment nous décoller de la traditionnelle euh, activité de recherche euh, telle que souvent vécue dans la salle de classe, euh, bien que ce type d'activité euh, de, de recherche et de faire une recherche à la manière de, par exemple, comme les savais-tu, euh, qui, est, qui peuvent être très très, une activité qui est encore très intéressante à faire vivre aux élèves. Les études démontrent qu'il y a peu, euh, c'est pas nécessairement l'activité la plus optimale pour développer les apprentissages euh, permettant l'aisance à lire les, efficacement les documentaires chez les élèves. Maintenant, euh, sur quoi devrait porter l'enseignement du documentaire? Euh, ben, selon les études, euh, il est souligné aussi que comme les élèves, euh, ça, ben, ça démontre que les élèves ont peu d'aisance euh, à trouver l'information dans les documentaires, euh, on les compare un peu à des capitaines qui naviguent au hasard sans boussole. Donc d'où l'importance d'amener les élèves à comprendre comment sont organisées les informations dans un documentaire. Ben oui, alors c'est pour ça qu'on est allé avec les aides organisationnelles. Les aides organisationnelles, ce sont des outils de repérage, ça sert un peu de boussole pour les élèves. Dans le fond, on les reconnaît par le vocabulaire index, glossaire, schéma, graphique, table des matières. Il y a même un, un, un dictionnaire de ces mots-là qui a été préparé là, pour les élèves pour les aider à, à repérer ce, ce type d'information. Et on a remarqué que ces euh, documentaires-là, ben, euh, c'est pas, il y a une géométrie variable. Des fois, il y en a que y en ont très peu de, de ces euh, des aides organisationnelles. Il y en a qui en ont vraiment beaucoup. Alors, on a pu euh, comparer avec les élèves euh, autant en format papier que numérique. Nous, on a utilisé des organisateurs papier. Ben oui, parce qu'on avait une tablette pour deux élèves. Si l'élève est en train de lire. Le, le livre sur mais ça évitait d'avoir à basculer. Mais quelqu'un qui aurait beaucoup d'outils numériques pourrait vivre le projet entièrement numérique. Alors, fait vraiment nous, le papier a cohabité tout au long du, du projet. On vous a dit que la bibliothèque scolaire, c'était aussi un lieu d'apprentissage, a été vraiment un lieu d'apprentissage collaboratif. C'était dynamique, comme vraiment l'enseignante, elle a vraiment outillé les élèves, elle a leur a donné des stratégies, les élèves euh, se promenaient un peu partout dans la bibliothèque pour chercher. Il y avait des échanges qui étaient vraiment encouragés. C'était un lieu de collaboration tout en étant en action. Je vous ai parlé de Julie Gagnon. C'est la bibliothécaire qui, était, qui est responsable là, du projet à la CSSPI. La bibliothécaire, puis tantôt, j'ai des gens à, à, à l'entrée. Il y a des gens qui ont dit « Ah oh oui, on fait une démonstration » et c'était euh, technique. On est souvent… À, euh, on associe la bibliothèque à elle qui peut nous proposer des livres. Mais la bibliothécaire, elle peut faire beaucoup plus que ça dans, dans, dans, un, dans un cadre scolaire. Oui, elle est une experte en littérature jeunesse, mais ça reste que c'est un guide, cette personne-là, et elle peut aider à la planification d'activités pédagogiques. C'était vraiment très, très intéressant de pouvoir échanger avec Julie puis réfléchir à comment on pouvait vivre ce projet-là. Elle était contente que la bibliothèque sert à autre chose que je m'en vais chercher un livre puis je le regarde. C'était un lieu d'enseignement. Ça, ça a été son, son, son cheval de bataille tout le long du projet. C'est aussi une référence au niveau des droits d'auteur, nous aussi tu sais, on a fait des, des apprentissages là-dedans, euh, et tout ce qui touche la compétence informationnelle, c'est vraiment une spécialiste au niveau de la compétence informationnelle, alors il faut faire appel à nos bibliothécaires. Je vais euh, maintenant vous donner une intention d'écoute, euh, alors euh, vous, avec qui collaborez-vous dans vos milieux pour la planification d'activités pédagogiques On y revient après la vidéo. Bonjour, je m'appelle Julie Gagnon et je suis bibliothécaire au Centre de Services scolaires de la Pointe de l'Île à Montréal. La littérature jeunesse est au cœur de ce projet-là, mais plus spécialement de le documentaire. Euh, donc, on a voulu, on a bâti un projet autour euh, de, de, de, de la collection « Les petits dégoûtants » d'Élise Gravel. Puis, ce projet-là a été vécu en classe et à la bibliothèque scolaire. J'ai beaucoup apprécié ma collaboration avec la bibliothécaire. D'une part, parce que qu'elle euh, est venue me sensibiliser à l'importance d'utiliser la bibliothèque, pas seulement comme un lieu de lecture libre, mais un endroit d'apprentissage où on va consulter les livres, en fait c'est comme une extension de la classe, la bibliothèque. Mon rôle aussi c'était beaucoup de soutenir l'enseignante pour lui suggérer des documentaires, des œuvres de littérature jeunesse. À la commission scolaire, moi je suis responsable du dossier Biblius. C'est une nouvelle plateforme de prêt de livres numériques consacrés au milieu scolaires, puis mon centre de service scolaire est l'un des 17 milieux qui a été approché par le ministère. Euh, pour participer à un projet de déploiement restreint de la plateforme. Le livre numérique, ça fait longtemps que c'était demandé en milieu scolaire, mais la gestion était plutôt euh, difficile. Donc, le ministère a décidé de déployer cette plateforme de prêt de livre numérique-là. Mais ce qu'on voulait aussi démontrer dans le cadre de ce projet-là, c'est que c'est pas ça. Oui, il y a de la lecture loisir, mais comment on peut faire aussi des projets pédagogiques? Comment le livre. Numérique peut être utilisé de façon pédagogique avec des élèves en classe. On nous a demandé d'expérimenter avec une enseignante dans une école primaire. Donc, une collaboration est née de cela. Moi, j'ai été amenée à collaborer avec une enseignante de troisième année et ses élèves, ainsi que deux conseillères pédagogiques, pour concevoir et planifier une, une, une activité pédagogique en lien avec l'utilisation du livre numérique sur Biblius. Euh, moi, comme professionnelle, ça m'a apporté beaucoup. J'ai vu comment, euh, lorsque... Quatre professionnels enseignants, deux conseillers pédagogiques, et une bibliothécaire travaillent ensemble. Euh, ça pousse la réflexion plus loin. Tout le monde apportait son expertise. Euh, moi, j'ai apporté mon petit, euh, mon petit clin d'œil par rapport à la bibliothèque, par rapport aux ressources. Euh, les, en, les conseillers pédagogiques ont beaucoup appuyé au niveau d'utilisation d'outils de, de, plus technologiques au niveau de la... De, de, euh, au niveau aussi de la PDA, au niveau des cadres, au niveau, l'enseignante, elle nous amenait beaucoup son input par rapport à ses élèves, puis à qu'est-ce qu'elle voulait voir là, au niveau de la réussite de ses élèves en classe. Puis moi, ça m'a donné la chance aussi d'être dans la classe souvent parce que dans ce projet-là, parce que je pas toujours cette opportunité-là. J'ai trouvé ça vraiment agréable que mes élèves puissent la côtoyer. D'une part, pour comprendre qu'est-ce que c'est être une bibliothécaire, euh, c'est quoi ce métier-là, mais aussi pour pouvoir échanger avec elle et puis avoir des suggestions de livres. Donc, ça a été vraiment enrichissant pour tout le monde. Alors, je reviens à l'intention, je planifie avec des enseignants, des directions, des conseillers pédagogiques disciplinaires, d'autres conseillers pédagogiques récits, des bibliothécaires ou autres professionnels. Alors, euh, je vais vous présenter l'ensemble du projet. On a travaillé euh, les tables, dans le fond, l'importance d'une table des matières. Alors, on vous présente notre projet sous forme de table des, des matières. Alors, les bestioles euh, euh, représentent... Euh, un guide de pilotage. Alors, les deux premières ici qu'on voit en vert, euh, il y a un guide d'introduction et, dans, et on, va on va vous faire un parcours de chacun de ces guides-là. Qu'est-ce que vous allez retrouver? Il y a des activités préalables. Ça, ça a été fait tout au long de l'automne avec les élèves pour qu'ils puissent développer une fluidité. Puis après, les dernières bestioles, bleu, orange, gris, ceux qui connaissent les projets du réseau pédago numérique, c'est vraiment l'ASI. Alors, tout ce qu'on retrouve en bleu, nous, c'est notre préparation. Au niveau de la réalisation, il y a un guide de réalisation en lecture, il y a un guide de réalisation en écriture, parce que les élèves y ont innové. Et finalement, en gris, c'est notre guide d'intégration. Dans cette présentation-là, ça donne accès aux euh, pages de notre présentation pour pouvoir euh, accéder à, à toute cette information-là. Alors, on part avec le guide d'introduction. Alors, ce sont vraiment des informations. Alors, vous allez retrouver les objectifs du projet Bibius. Vous allez retrouver l'intention pédagogique de la SAE. Qu'est-ce que la multimodalité? Des qu euh, quels sont les outils de repérage dans les documentaires? et en bibliothèque scolaire et vous allez aussi retrouver et là ça, ça, la partie euh, comment utiliser la plateforme numérique Biblius. Alors, il y a plusieurs tutoriels qui ont été déposés, tutoriels vidéo que c'est pas nous autres qui a fait. Il y a un centre de service scolaire qui est en expérimentation, le centre de service scolaire euh, des premières seigneuries et c'est la bibliothécaire qui a fait toute cette documentation là. Alors, ça ça peut être pratique pour vous de donner cette information là parce que l'aspect technique on, euh, est, est comme euh, est bien utilisée. Alors, comment on utilise la synthèse vocale se retrouve, entre autres, dans ce guide-là. Si vous cliquez ici sur la, la, la, la, la, la mouche, bien, vous allez accéder au guide d'introduction. C'est Julie Quentin qui est ici, qui est enseignante, euh, qui a vécu le projet, puis euh, c'est elle qui a expérimenté la SAE dans sa classe, c'est ça. Alors, votre intention d'écoute pour cette vidéo-là, c'est quelles sont les stratégies qu'elle a mises en place pour initier les élèves dans la navigation de la plateforme Euh, bonjour, je m'appelle Julie Quentin, je suis enseignante en troisième année à l'école Simone Desjardins. Cette année, euh, dans le cadre d'une expérimentation d'une nouvelle plateforme de prêt de livres numériques, j'ai eu la chance de collaborer avec différentes personnes pour, pour bâtir un projet en lien avec la lecture. Donc, euh, il y a eu un partenariat avec la bibliothécaire la, du centre de service scolaire, euh, avec une conseillère pédagogique disciplinaire ainsi qu'une conseillère pédagogique du récit. Le projet euh, qu'on a bâti ensemble s'appelle Au-delà des perceptions. Avant même de commencer le projet, euh, j'ai présenté à mes élèves un questionnaire. En fait, je voulais aller vérifier quelle est leur motivation à lire, quels sont leurs intérêts et leur engagement euh, envers la lecture. Et puis ce qui est intéressant, ce qui est sorti de tout ça, c'est que mes élèves euh, ont beaucoup de plaisir à lire, ont euh, des intérêts pour lire à différents moments, écouter la lecture aussi, mais très peu d'élèves sont intéressés aux textes courants. Dans la vie de tous les jours, on lit beaucoup plus de textes courants que de textes littéraires. Donc, j'ai choisi d'aborder euh, ce volet-là avec mes élèves. Et en fait, ce que je souhaitais, c'est de les amener à transformer leur pensée, changer leur perception à propos des animaux qui leur font peur. On s'est euh, inspiré de la collection euh, des livres... Euh, d'Élise Gravel, en fait, la collection qui s'appelle « Les petits dégoûtants ». Il y a 11 livres différents et chacune des équipes de ma classe euh, s'est choisie un petit dégoûtant et puis a été faire des découvertes sur cet animal-là. La première activité préalable à vivre en classe avec les élèves, évidemment, c'est d'apprendre à se connecter sur la plateforme Biblius. Donc, dans le contexte de mon école, puisqu'il y a euh, une tablette partagée pour euh, deux élèves, alors, en équipe, ils ont dû apprendre à se connecter à Internet, passer par Mosaïque Portail pour ensuite se connecter sur la plateforme Biblius. Il faut aussi penser à se déconnecter à la fin. Donc, j'ai eu besoin de faire un entraînement quand même assez fréquent pour que ça devienne une habitude chez les élèves de le faire par eux-mêmes. Pour euh, un premier contact avec la plateforme Biblius, en fait, j'ai fait une lecture interactive avec un album que j'ai trouvé qui s'appelle « La mouette aux croustilles ». Donc, euh, déjà là, on a vu… Euh, un aspect positif d'utiliser Biblius, puisque j'ai pu le projeter sur mon écran TNI, ce qui fait que mes élèves ont pu voir le livre en grand format et percevoir tous les petits détails euh, dans les illustrations de cet album-là. Donc, par la suite, mes élèves ont été invités à aller explorer la plateforme. Alors, en se connectant en équipe de deux, ils ont été voir comment la plateforme Biblius est organisée, comment est-ce qu'on fait des recherches, qu'on peut consulter les livres dans les rayons, et voir toutes les informations qui sont disponibles pour faire une bonne, un bon choix de lecture pour eux. Alors, il y en a qui ont commencé euh, à partager des stratégies, questionner les élèves, dans le fond, prendre une photo de où est-ce qu'ils sont où, où, en, en début d'année. Toute l'importance de la planification, et on, des réajustements dans la planification. La, vraiment, la modélisation, écoutez, l'enseignement explicite est au cœur, au complet de cette euh, SAI là Dans le fond, euh, il le questionnaire euh, qui a été administré aux élèves, dans le fond, ce qu'elle voulait savoir, l'enseignante, c'était qu'est-ce qu -ce que ses élèves aiment ou n'aiment pas lire, puis pourquoi. Euh, il y avait même euh, enregistré une petite capsule audio pour expliquer le pourquoi. L'idée de tout ça, c'était de varier le type de lecture. On va souvent dans, une même, dans un même genre. Et, euh, et nous autres aussi, ce qu'on voulait faire, c'est prendre une photo au début du projet, fait que ça ça a été passé au mois de septembre, puis le projet il a été vécu à l'hiver, à la fin de l'année, elle leur fait une autre photo, on va vous montrer qu'est-ce que ça donne la photo, est-ce que ça a eu un effet de tout ce projet-là qu'on a fait sur les documentaires. Fait qu'on voit très bien qu'en début d'année, la bande dessinée, elle est très populaire chez nos élèves de début troisième année. On parlait tantôt, il y a des gens qui disaient ah, « euh, Alex, euh, l'agent Jean, ça en fait partie. » Et le documentaire, il était très peu. Vous autres, si vous, vous voulez utiliser ce questionnaire-là, qui est en, en format Microsoft Form, vous allez le retrouver dans le guide de, de pilotage qui est « Activité des préalables ». Justement, dans le guide des préalables, je vous dis euh, ce que vous allez retrouver, ce fameux questionnaire. Vous allez retrouver la première lecture qu'elle a fait en lecture interactive avec l'album qu'elle a nommé « La mouette ou croustille. Vous allez retrouver des rallies, des rallies prêts à utiliser avec les élèves. On parle de fond, toutes ces pratiques-là qui étaient été connectées, déconnectées et euh, aussi dans l'intention, dans le fond, de, de l'automne, c'était vraiment de rendre l'élève autonome à utiliser la plateforme. Alors, euh, cette autonomie-là nous a aidés après ça, quand on est arrivé euh, dans la SAI. J'ajouterais aussi que les comportements euh, autour du iPad ont été travaillés de façon explicite. Pour travailler en équipe de deux, euh, ça, ça a été très gagnant de, de l'enseigner aux élèves. Alors, comment on accède à cette belle plateforme-là? Biblius.ca, depuis la semaine passée, depuis le 29 septembre, on a accès. Alors, quand on fait me connecter à Biblius, c'est par ici. On va vous montrer de deux façons. Moi, je vous montre la première. La deuxième, c'est Nadine. Elle va passer via le portail. Ça ressemble un peu plus à ce que les élèves ont vécu. Mais euh, sachez que c'est une façon d'y accéder. Fait que moi, dans le fond, euh, mon centre de service scolaire, c'est euh, Marie Victorin. J'ai toujours de la misère à retrouver mon centre de service. Alors, je, et, et dans le fond, si je dois me brancher, j'ai pas le choix de me connecter avec euh, mes mots de passe de centre de service scolaire de Mosaïque. Alors, ça, c'est une façon quand on y arrive directement vers euh, le site. avec' y avait déjà enregistré. Je vous montrerai comment faire euh, la recherche. Après, je laisse le partage d'écran à Nadine qui vous montre une deuxième façon de se connecter à Biblius. Ça, c'est le portail employé qui est dans notre, dans notre espace d'Office 365. Que dans la tuile ici, on a mis Mosaïque. Donc, on clique sur Mosaïque. Puis, quand on arrive, bien, la tuile Biblius est déjà installée. Fait on n'a qu'à cliquer, qu cliquer dessus. Mais, tu sais, ce que je dirais à une prof du, du, du primaire, là, si elle a, elle a des iPads, c'est que je mettrais le lien direct vers Biblius, tu sais, ou euh, Mosaïque, quelque chose de facile, là, de mettre sur l'écran d'accueil du iPad. C'est ce que je ferais avec eux pour qu'ils puissent juste cliquer sur l'icône puis ensuite y aller, tu sais, facilement avec, pour les enfants, pour éviter plein de connexions. Merci, Nadine. Je reviens à Biblius. Alors, dans le fond, quand on veut explorer la plateforme, on a différents moteurs de recherche par titre, par auteur, par collection, par éditeur et par thématique. On peut aussi faire une recherche par mots-clés euh, et là, je vais y aller euh, avec un auteur, André Poulain, parce que je vais vous faire une petite démonstration. Alors, André Poulain, elle a plusieurs livres de déposer parce que je vais vous laisser un temps pour ex explorer euh, les livres. Il y en a pour le primaire et pour euh, le secondaire, il y en a vraiment pour tous les goûts. Alors l'album ici, il n'y a pas de place euh, chez nous. Alors ça nous permet d'avoir un résumé du livre, ça nous permet d'avoir de l'information sur le livre. D'ailleurs, euh, il y a une journée qu'on avait prévu rallier avec les élèves, puis il a fallu, tu sais, des fois, il faut des plans B, C, D hein, en informatique. Bien, cette journée-là, les livres n'ouvraient pas. Alors, les élèves, on leur a dit, bien, faites une exploration, puis lesquels, tu pourras noter lesquels que tu aurais le goût de lire, mais est-ce que ce serait des livres qui seraient euh, à ta pointure? Et là, on peut même consulter un extrait. On va vous dans, partager dans un instant un document pour que vous puissiez partager vos, vos coups de cœur. J'ai préparé euh, mon exemple avec « Il n'y a pas de place chez nous », l'auteur André Poulin. Pourquoi je choisirais cet album? Parce que c'est un thème sur les réfugiés. On a parlé, euh, ça parle de l'inclusion, puis c'est vraiment une histoire qui est touchante. C'est un album qui pourrait être travaillé au deuxième et troisième cycle du primaire, puis mon intention pédagogique, Bien, ça serait de travailler le vocabulaire à l'aide de la réalité virtuelle. Ça vous permet à un autre projet de réseau pédago numérique, mais vous n'êtes pas obligé de nous partager quelque chose qui est déjà fait. Mais vous, qu'est-ce qui vous vient en tête en consultant ces livres-là ce matin? Est-ce que vous avez déjà des livres que vous auriez le goût euh, d'explorer avec euh, votre euh, dans votre centre de service avec euh, des gens avec qui vous collaborez? Vous pourriez mettre des intentions, ça va peut-être donner des idées à d'autres. Dans la présentation, vous avez euh, les hyperliens. Cet hyperlien-là nous amène directement à, à l'accueil de Biblio Presto, Biblius, et ici vous avez accès au document de partage de, des livres coup de cœur. Bonjour tout le monde. Euh, vraiment super intéressant. Et euh, je suis en discussion avec Marie-Hélène, donc je ne veux pas étirer, mais vous dire qu'il y a une quatrième vague de branchement pas une quatrième vague de COVID. <rire> <rire> et puis euh, il y a des CSS aussi, que c'est pas leur priorité là. Fait ça va devenir dans les prochaines étapes, mais ça va être accessible évidemment à, à tout le monde. Mais, mais c'est en cours. Euh, c'est pour ça que vous ne vous retrouvez pas là, dans, dans, dans la liste, là, mais c'est en cours. Marilyn Charest, c'est la personne qui est responsable au ministère. C'est avec elle que Julie Gagnon, entre autres, a travaillé. C'est bon ça d'avoir cette connexion-là. Merci Jennifer de dire, ben, ça s'en vient, il y a d'autres commissions scolaires qui vont se brancher. Il y a des gens qui ont partagé, euh, moi aussi je l'aime beaucoup ce livre-là, « Les L'écharpe rouges d'Anne Villeneuve. C'est un livre sans texte, pourquoi pas travailler dans le fond euh, le vocabulaire, travailler le récit, on pourrait écrire une histoire à partir de ces illustrations-là. Il y a le combat de « Petit cœur » de Mylène Monette. Mylène Monette, on est allé à l'école avec elle quand on a fait… Euh, <rire> notre maîtrise en, en littérature jeunesse qui a écrit ce livre-là et c'est vraiment incroyable euh, travailler toutes les émotions, la gestion des émotions, euh, alors travailler les habiletés sociales, réinvestir les phrases complexes, euh, de bonnes idées. Il y a une question, Julie oui. Deshôtels. comment avez-vous accédé à cette sélection par auteur, par éditeur ou par sélection thématique? Oui. Alors, là, Je vais montrer euh, Geneviève puis Julie, Là, j'y vais… Euh, je suis dans Explorer, puis là, je vais faire défiler tout en bas. Dans les sélections thématiques, il y a les albums et le C'est une petite collection parmi la grosse collection. C'est vraiment là qu'il faut aller. C'est dans ceux-là qu'on a l'option. C'est juste pour ces livres-là -là, qu'il y a l'option emprunter avec Elodil. Mais euh, je vous invite à aller visiter leur site web aussi là de, de Elodil. Euh, c'est pas difficile à trouver. Puis il y a vraiment beaucoup d'informations puis de, de. Il y a des planifications pour. Euh, ouais, les vidéos. Euh, il y a vraiment beaucoup. Est-ce que c'est normal qu'on ne voit pas cette section ben là, pas. je ne sais pas. Ça ouais, se peut oui, oui. que ça soit disponible juste sur l'île de Montréal. Moi non plus, je ne l'ai pas. J'ai descendu ah. jusqu'en bas, puis je n'ai pas euh, ce, que, ce dont vous parlez. Ah. Mais, de parce que c'est sûr que sur l'Île de Montréal, c'était une priorité, mais le deal avant était disponible directement sur leur site. Je pense qu'il y a eu un choix de fait que ça soit déposé euh, au niveau des droits d'auteur sur euh, Bibius. Ça, ça sera quelque chose qu'on <rire> on va questionner. On reviendrait euh, à la présentation, les filles? Euh, avant, euh, ça me vient en tête, Là, je vous propose, nous on avait fait, pendant qu'on on a expérimenté dans les deux dernières années, une fois aux questions en fait, on a tout noté euh, ce qu'on constatait qui était comme étrange, euh, on le communiquait à la bibliothécaire qui était rattachant, en tout cas à quelqu'un de responsable qui pouvait faire part à, aux responsables derrière euh, euh, Biblius, euh, encore les écueils qu'on pouvait euh, voir dans l'utilisation de la plateforme. Peut-être que ce sera encore un exercice nécessaire. C'est juste, juste une idée comme ça. Donc, on a, euh, plus le temps de, on a pris le temps de regarder ce qu'en en était au niveau de la plateforme. Maintenant, on va euh, plus porter un regard ce qui en, sur ce qui euh, en est par rapport à la situation d'apprentissage évaluatif. Elle s'appelle Au-delà euh, des perceptions. Euh, on a compris que l'enseignante, ce qu'elle cherchait à faire, c'est transformer la pensée autour des bestioles qui nous dégoûtent un petit peu dans la vie de tous les jours. Donc, euh, la, la SAE euh, a été répartie sur euh, différents volets, dont d'abord le premier qui est la préparation. L'intention pédagogique était évidemment de repérer des éléments d'information qui caractérisent, caractérisent le texte informatif et travailler les stratégies d'appréciation littéraire. On parle ici de la compétence appréciée. Donc, le contexte a permis aux élèves d'activer les connaissances sur des bestioles ou des animaux qui font peur. Elle a présenté des stratégies de lecture qui étaient pour être travaillées tout au long de la SAE et elle a introduit le vocabulaire aussi qui se rapporte aux aides organisa organisationnelles. Euh, ensuite, en salle de bibliothèque, les élèves ont exploré vraiment différents documentaires pour comprendre l'utilité des aides organisationnelles et finalement, les élèves aussi euh, se sont tout en s'appropriant euh, le vocabulaire des aides organisationnelles, se sont aussi appropriés le vocabulaire lié au monde du vivant. En voici pour la partie préparation. Maintenant, pour la partie réalisation, il se... Elle se partage en deux étapes, en deux volets, d'abord le volet lecture, euh, l'intention pédagogique était de travailler les stratégies de compréhension et de travailler aussi la dimension euh, réagir à un texte. Euh, C'est ici qu'on introduit principalement le réseau littéraire Les petits dégoûtants d'Élise Gravel. Le contexte d'apprentissage a permis euh, aux élèves euh, de pouvoir euh, découvrir l'ensemble de la collection sur la plateforme Biblius et ils, ont reçu, ils avaient aussi une de lecture, c'est-à-dire d'aller repérer des informations concernant euh, la bestiole euh, sur laquelle ils, ils, ils souhaitaient s'attarder dans leur lecture. La lecture s'est accompagnée euh, d'un organisateur graphique qu'on appelle le SVA, ce que je sais, ce que je veux savoir, ce que j'ai appris. Donc tout au long de la lecture, ils devaient aller chercher ces informations, certaines informations. Euh, évidemment, en cours de lecture, on a aussi amené les élèves à identifier les aides organisationnelles, ce qui fait qu'en salle de bibliothèque, comme on était euh, envahi de plusieurs documentaires, ils ont pu voir que les aides organisationnelles étaient finalement variées, on passait d'une structure faible à forte selon les documentaires que, dans lesquels ils se sont retrouvés. Alors je peux vous dire que l'outil privilégié euh, tout au long de la SAE a été évidemment l'organisateur graphique et euh, le moyen aussi d'enseignement était l'enseignement explicite euh, qui a été un moyen fort efficace. Maintenant pour ce qui est du volet euh, écriture, euh, l'intention pédagogique était de comprendre comment les auteurs s'y prennent pour la création de tables et matières pour s'en inspirer. Donc effectivement le contexte d'apprentissage a permis aux élèves encore une fois d'aller davantage comprendre comment les informations étaient organisées euh, et euh, ce qui était intéressant ici c'est qu'avec les échanges et les discussions, l'analyse, les observations, c'est là que l'enseignante s'est mise à créer des tableaux d'ancrage en collaboration avec les élèves. Évidemment, euh, ces tableaux d'ancrage-là et cette analyse a euh, permis davantage aux élèves d'apprécier la manière dont les auteurs s'y prennent pour organiser les informations. Et suite à cette appréciation-là, les élèves euh, ont, pouvoir, ont pu euh, commencer à élaborer leur croquis euh, qui, euh, tout en gardant la question de départ, évidemment, c'est comment s'y prennent les auteurs. C'était vraiment la question qu'on souhaitait à aller répondre par les tableaux d'ancrage. Et c'est ça, ça l'a amené les élèves à pouvoir commencer à faire un schéma, un croquis de leur table des matières. Cette fois-ci, on ne vous fera pas écouter Julie, même si c'est super intéressante. Là. Mais euh, dans cette vidéo-là, qu'on va vous inviter à aller, euh, à, à aller écouter euh, par la suite, Ben dans le fond, il y a eu des journées où euh, des élèves y ont dessiné. Euh, puis, pas, a, il y a une journée qu'elle a fait une démonstration des outils, puis après ça, elle a leur a donné. Euh, euh, ils ont fait des photos avec leurs toutous, puis ils se sont appropriés les outils. Mais il y a une autre journée qu'elle a fait l'inverse. Elle est allée par une activité découverte. Voici ce que j'ai fait comme création. Trouvez maintenant comment, dans cette application-là, j'y suis arrivée. C'était une autre façon de découvrir les outils. Et euh, c'était des après-midi de bonheur en hein, année quand on allait avec les élèves. Euh, on pouvait attendre, euh, C'était trop beau ah. de les voir créer. Oui, il était vraiment en démarche de résolution de problèmes, mmh. si vous voulez, parce que là, je vois quelque chose, je vois un produit, maintenant, comment je dois m'y prendre pour arriver à ce produit-là? Alors, ça, c'était vraiment, sérieusement, les élèves ont été tout le temps, tout le temps en action, euh, constamment, tout le long de la SAI. Et là, euh, oups, je m'en vais à l'autre diapositive. Alors, tout comme les élèves, nous vous invitons à la célébration, une célébration qu'on a vécue, nous, à la bibliothèque, pour voir les productions multimodales. Alors, c'est maintenant le temps pour vous de découvrir euh, ces, ces belles créations-là. Alors, euh, dans le fond, Nadine, vient de, de mettre le, le Padlet dans le clavardage, si vous avez un outil numérique aussi, vous pouvez euh, numériser pour y accéder euh, et je vais, on vous donne une intention, on va vous donner un temps pour explorer c'est vraiment de toute euh, beauté, ouvrir euh, la célébration. Alors, on partage un second lien dans le clavardage, un lien euh, de papillons adhésifs, parce que les élèves ont utilisé des papillons adhésifs. C'est comme ça qu'on vit les célébrations en écriture euh, de création multimodale. Et là, bien, vous, on va vous donner euh, deux mandats avec euh, les, les, les post-it. Quels sont vos constats au niveau des apprentissages de ces élèves-là? Et est-ce que vous avez des préférences en allant voir leur création multimodale? On vous donne une bonne dizaine de minutes là, pour aller explorer. Allez ouvrir, prenez le temps d'ouvrir les tables des matières qui ont été faites. Parce que, pourquoi on avait choisi les petits dégoûtants? C'est parce que, justement, elise Gravel, c'est un choix, hein, c'est un docu-fiction et elle, il n'y en a pas de table des matières. Alors, les élèves, bien, ils ont dit, on va en proposer une à elise Gravel, une table des matières. Alors, c'est ça qu'ils ont fait. Et euh, on a tendance à penser, ils oh, sont faciles les petits dégoûtants, C'est n'est pas si facile que ça au niveau du vocabulaire, on s'en est rendu compte au niveau, pour les élèves quand euh, ils ont voulu essayer de bâtir leur table des matières. Vous allez voir qu'ils ont travaillé aussi les types, les types de phrases, ils ont travaillé l'aspect visuel, mais la, tout l'aspect écriture aussi au niveau euh, de l'auteur a été travaillé. Le POU est effectivement une superbe table des matières. Puis, ah, nous autres, c'est tout un petit côté affectif dans tout ça. C'est la petite fille qui a fait le coup. Et oui, elle, elle, elle est à l'envers, mais c'est une petite fille en grande difficulté d'apprentissage. Avec Biblius, bien, elle a été capable de se faire lire. Bien, la synthèse vocale a beaucoup aidé là, dans la lecture. avec euh, Exact. Oui, vraiment beaucoup. Nous autres, on était très déçus la semaine passée. Pour les on a vu ça dans le chavardage. Euh, oui. Mais, je vais dire, euh, le... le, le et dans le fond, elle est décortiquée en petits morceaux, elle est utilisable à SAE. C'est pas parce qu'on n'a pas les petits dégoûtants, il faut juste choisir d'autres documentaires. Alors là, c'est là que vous allez faire affaire à la bibliothécaires bibliothécaire et demander qu ce qu'il y a dans la bibliothèque de l'école que vous voulez expérimenter, puis qu'est-ce qu'il y a disponible sur Biblius. Pas obligé, ce pas parce qu'on n'a pas les petits dégoûtants que le projet se vit pas. Là, les intentions restent, demeurent. Euh, c'est juste qu'on change de choix de livres, c'est tout là. Et peut-être que vous allez pouvoir influencer euh, au niveau de vos centres de services scolaires pour faire l'achat des petits dégoûtants si c'est quelque chose que vous voulez, parce que ce sont des livres qui plaisent aux enfants. Alors, il y en a qui disent « La chauve-souris est revenue euh, deux fois »,« La grenouille »,« Le crapaud » et c'est incroyable quand, quand on regarde, euh, quand on fait un retour sur, sur les, les constats là. Je me suis amusée à les classer un peu. Regardez, il n'y a presque pas. Les gens n'ont pas parlé de la, du côté technique. Là. Oui, OK, on a utilisé Book Creator. C'est un choix de l'enseignant parce qu'il avait fait l'achat puis elle voulait vraiment le phénomène de tourner la page comme un livre. Mais ça pourrait se vivre dans un keynote. Le keynote, il y a cette option-là aussi de tourner comme un livre. Ça pourrait se vivre avec PowerPoint. Ça pourrait se vivre mm -hmm. avec un Google Slide. Ce pas obligé d'être Book Creator. L'application, ce n'est pas l'intention. Euh, on a, on a dit, ben c'est ça, plusieurs apprentissages au niveau du numérique, la bibliothèque, Book Creator, l'utilisation de la tablette. Et, et euh, oui, il y a eu de la collaboration, de la, de la grande collaboration. Il y a fallu qu'ils s'entendent les élèves sur les choix qu'ils ont faits euh, au niveau visuel, mais aussi les choix qu'ils ont faits au niveau du contenu. Et mmh. là, ce qui ressortait, il y a dit énormément à la créativité. La co-création, c'est euh, mmh. notre sujet d'entrée de, <rire> à la FCC hier. La créativité, les mots-clés. Euh, il y a quelqu'un qui a dit, moi, euh, comme étant CP français, euh, plusieurs apprentissages, euh, il disait, oh, je ne trouve plus le, le, le petit post-it. Euh, euh, oui, aidant. il est bleu, Il est bleu, Julie, il est en dessous d'un ah, coup oui, carré ah, avant oui, C'est ça. Euh, euh, ça, je trouve que c'est vraiment aidant de travailler la prise de notes et le regroupement des idées. Les élèves, ils ont fait ça, version papier. Tu sais, quand on disait les aides organisationnelles, les, les organisateurs graphiques, Bien, ils ont fait ça avant il y a eu une planification il y a eu une réflexion c'est une belle façon de résumer tu sais, on disait c'est autrement faire qu'une recherche euh, d'être concis et euh, vous avez vu tout le potentiel euh, euh, dans le fond, les différents types de France, c'est vrai c'est savoureux là. ils ont réutilisé il y a quelqu'un qui a dit Certains ont mis l'humour d'Élise Gravel. Élise Gravel, qu'on adore tous, là, dans la table des matières, bien oui, ils ont, ils ont réutilisé ce petit côté-là. Il y a la phrase exclamative, la phrase déclarative, il y a le questionnement. Euh, alors, le résumé est sorti le graphiste est à l'honneur euh, vraiment, mais ils ont observé pas juste les livres d'Élise Gradel, ils ont été so euh, observés un, un, un grand corpus pour s'inspirer. Et un livre qu'ils ont adoré les élèves et là, celui-là il est sur la plateforme, c'est le livre de Ricardo, La cuisine, c'était tellement drôle de voir quand c'était, oh mon dieu, mon dieu, je vais y aller ce soir avec mes parents, moi je veux faire cette recette-là, oh ça a l'air trop bon, celui-là c'était un de leurs préférés et c'est dans le fond une façon, euh, autre de, de, de s'inspirer, il y avait des dessins aussi dans cette table des matières-là de Ricardo. La non, des... On voit que le tableau, les tableaux d'ancrage, avoir fait ça avec les élèves, ça a été porteur euh, au niveau de la création des tables, des matières. Puis il faut se rappeler aussi qu'on a affaire aussi à des élèves de troisième année dans cette, euh, cette situation-là euh, d'apprentissage. Donc, des élèves qui arrivaient du premier cycle, on était dans les stratégies de lecture de haut niveau. Là. On est au début des apprentissages. Donc, c'était très, très important de fournir taillages nécessaire à des élèves qui s'introduisaient dans apprendre à lire un texte. Texte qui informe. Alors, ça aussi, c'est ça qui a guidé vraiment le, le choix des outils, de privilégier des outils qui permettent d'aller à fond à comprendre euh, la structure organisationnelle de faible à, à, à forte. Puis on est avec Elise Gravel qui, euh, les petits dégoûtants, ça a l'air anodin comme ça quand on le lit, mais ça se tend à faire beaucoup d'inférences. Et ça aussi, l'inférence quand on commence au deuxième cycle avec des élèves de troisième année, ce n'est pas euh, nécessairement chose simple. Alors, euh, on le voit dans la table des matières, juste dans la formulation des phrases que les élèves l'ont fait cette inférence-là sur le, leur, euh, leur bestiole euh, sur lesquelles ils ont, ils ont lu pris connaissance. Alors, ça a été très, on, on, était, on était très, très fiers de voir euh, l'effort fourni euh, par notre enseignante, entre autres, dans son, en fait, dans, dans son enseignement. Je les apprentissages, c'est les élèves aussi, là. Euh, euh, la, Nathalie Lasselle, qui fait partie de la chaire de recherche, quand elle a vu les, les, les réalisations, hein, elle était euh, <rire> vraiment émerveillée, elle aussi, de son côté. Alors, comment on a terminé? C'est beau, on a fait des tables des matières, on a fait une célébration, mais ça ne s'est pas arrêté là euh, au niveau de l'intégration. Alors, je te passe la parole, Marianne. L'intégration, je vous dirais que c'est une partie très très importante quand on est dans une démarche de situation d'apprentissage et d'évaluation. Euh, pourquoi Parce qu'elle permet de réinvestir les apprentissages réalisés tout au long de, des activités, mais particulièrement sur les documentaires. Donc, les élèves ont fait une capsule d'appréciation et ils sont évidemment, euh, leur appréciation a été beaucoup en fonction de qui ont réalisé que Elise Gravel, ben, n'a tout simplement pas de table des matières, donc que ça serait possiblement très utile d'en faire une, ça éviterait d'avoir à lire tout le livre pour euh, trouver l'information que j'ai besoin de chercher <rire> en fait, ça c'était vraiment drôle, ça a ressorti dans leur capsule mais bref euh, ils ont utilisé l'application la, Flipgrid pour faire leur, leur appréciation euh. et puis c'est rare qu'on apprécie les documentaires, on apprécie beaucoup beaucoup tout ce qui est le fictif, tout ce qui est les œuvres littéraires mais le documentaire on était encore là comme je vous dis dans un contexte très spécial mais ils ont réussi à le faire. Euh, Évidemment, ils ont vécu la célébration à la bibliothèque, euh, c'est vécu là comme vous venez de le faire l'activité précédente. Euh, ils ont aussi réinvesti leurs leur, euh, leur apprentissages en vivant une activité de cherche et trouve à la bibliothèque en étant euh, euh, entouré de d'autres documentaires. Donc, euh, évidemment, on a réinvesti les aides organisationnelles pour arriver à trouver l'information que l'enseignante, c'est un peu leur intention de lecture en fait le cherche -trouves. et trouve. Évidemment, on est venu à les sonder, à repasser le questionnaire pour voir l'impact du avant-après avec le contexte d'enseignement que les élèves ont reçu. Et évidemment, on a voulu aussi les questionner sur, bien, dans la vie de tous les jours, toi ce que tu as appris là, à quoi ça va te servir euh, dans ta vie de tous les jours, dans ton quotidien? Et c'est là qu'on voit un véritable transfert dans selon ce qu'ils vont nommer aussi. Alors ça a été euh, pas mal les étapes de l'intégration de « Cherche et trouve », vous y aurez accès dans le guide d'intégration. Vous avez la baisselle encore pour y accéder. Et dans le fond, il est en format Keynote parce que que les élèves avec l'iPad soient capables de faire tout de suite leur prise de notes. Mais nous, on vous l'offre en format PowerPoint puis en format slide. Puis vous pouvez changer selon les livres qui sont disponibles dans vos bibliothèques. Si on le dit, il euh, faut aller avec ce qui est dans le milieu de « Disponible » et ce qui est disponible aussi euh, ce matin euh, sur la plateforme. Alors les résultats du euh, sondage, regardez, c'est notre colonne orange au niveau des documentaires. Alors, euh, en juin, quand le questionnaire a été repassé, bien oui, on a vu une augmentation euh, d'intérêt euh, euh, pour le documentaire parce que les élèves ont été accompagnés euh, à apprécier ce, ce type de document. Et on voit aussi que la colonne euh, des, euh, des, des albums, parce qu'elle utilisait aussi euh, l'album, a augmenté. Euh, l'a augmenté. La bande dessinée est restée quand même assez forte. Euh, on voit, c'est bizarre, de la poésie, elle a baissé. On s'est dit « Ah, peut-être que le prochain projet pour cette classe-là, ça aurait pu être la poésie ». Et là, c'est le contexte de cette classe-là, ça ne veut pas dire que toutes les classes, c'est toujours ça. C'est important de sonder euh, nos, nos élèves euh, pour ajuster là, euh, notre enseignement, puis il n'est pas scientifique hein. notre, notre, on a eu des problèmes quand ils ont con, sont connectés. Fait que ce n'est pas tout à fait le même nombre, on s'est retrouvé. Euh, fait que si on regarde, euh, mais même, même globalement, même si on n'a pas le même nombre d'élèves qui ont répondu parce qu'on a eu des problèmes cette journée-là, ben on voit quand même, il y a quand même une augmentation là, euh, qui est vraiment marquée pour le, le documentaire. Euh, vidéo d'appréciation, on vous a dit que les élèves, ils avaient euh, écoute, ils ont fait un.. Euh, mais pour les questions d'autorisation, on peut pas rentrer sur la classe et voir toutes les appréciations. Mais ces deux petits là on a les autorisations, fait qu'il y a eu la sauce domaine des langues. Euh, je vais vous laisser euh, l'écouter. Vous allez voir que ces élèves-là, ils ont été préparés là, donc, au niveau de la communication orale. Dans le fond, ils se retrouvaient à la bibliothèque, il y avait une tablette. Elle a un micro euh, parce qu'elle avait déjà fait un projet, mais c'est pas obligé d'être un micro aussi performant. Là. Ça peut être juste un petit micro euh, Logitech pour bien entendre les élèves qui était autonome et je vous laisse écouter, découvrir euh, l'appréciation. Bonjour tout le monde, je m'appelle Nenka et voici c'est En fait, euh, on va vous présenter euh, oui, le oui. Livre de l'araignée. La maison d'édition, c'est euh, la courte échelle et euh, l'auteur, c'est Elisie Gravel. La collection, c'est... Les petits dégoûtants. Notre découverte, c'est qu'on a découvert que le, le mâle, mâle est plus, est plus petit, petit que qu la, la femelle. Et que la femelle peut manger le mâle. J'aime bien les illustrations. Il euh, y a des mots qui sont en gras, donc ça nous permet de lire, de lire plus, mieux. Comme voilà. ça. Puis ce que j'ai trouvé drôle, c'est que à chaque fois que euh, la maman peut pondre jusqu'à euh, Jusqu'à... Euh, un millier d'œufs. Ouais, un millier d'œufs. Puis à quand et la maman peut aussi porter le bébé sur son dos. Ce que j'ai trouvé drôle, c'est que à chaque fois qu'il marche, il dit maman, est-ce qu'on est arrivé Maman, est-ce qu'on est arrivé Maman, on arrive bientôt. Maman Ce que j'ai trouvé moins comique, c'est que la maman est plus grande et plus grosse que le mâle est plus petit. En fait, on va recommander à l'auteur une table des matières. Parce qu'il n'y en a pas. Euh, en fait, pourquoi Parce qu'il euh, qu fallait lire tout le livre pour juste une seule information. Et on, on demande à Yves Gravel ben, de faire une table des matières parce que si on lit trop, Juste pour une seule information, euh, c'est un peu long, du genre. Bon, au merci au pour nous avoir écouté. Bye! Bye. Vous ne serez pas surprise dans toutes les capsules. Ils ont toutes fait la recommandation pour la table des matières. Je pense que notre objectif euh, de faire comprendre c'était quoi des aides organisationnelles est atteint. Peut-être écrire dans le clavardage, est-ce que vous avez relevé d'autres apprentissages que les élèves ont fait au niveau de l'appréciation euh, littéraire? On vous a fait un résumé en forme de tableau pour que vous puissiez retrouver toutes ces informations-là. Il y a, oui, il y en avait dans la présentation ce matin des vidéos, mais il y en a d'autres vidéos que vous pourrez consulter sur le site Réseau pédago numérique. En extra, il y a aussi les conseils que Julie donne sur l'utilisation du numérique. La collaboration, bien, vous l'avez vu avec notre bibliothécaire, on va revenir à notre intention de départ maintenant. Est-ce euh, il y a des éléments que vous pourriez réinvestir dans vos milieux et vous pouvez aussi obtenir le badge Alors, euh, il y a quand même euh, concevoir quelques idées d'activité. J'ai forcé la mise en place, c'est l'utilisation de Bibius. Euh, comme nous n'avons pas de bibliothécaires dans leur sens, c'est vrai que c'est une réalité. Il y a des centres de services, on a déjà commis ça. <rire> Collaboration avec les bibliothécaires, je pense que ça vous a peut-être donné le goût good. La lecture interactive, c'est tellement génial. Tu sais, on le faisait avec la, la caméra document numérique, euh, mais euh, version, euh, il y a des détails qu'on ne voit pas. Avec la caméra de documents numérique Et quand on est avec Biblius, c'est comme amplifié pour les élèves. Et ça, ça aide énormément à la co-construction d'une compréhension d'une œuvre. Ça met en phase tous l'illustration qui est vraiment très complémentaire souvent au texte, donc nécessaire à la compréhension de l'histoire, effectivement. vraiment Je vous... envie de. Hum, Vas-y, Marie. Bien, en fait, je vous dirais que nous, ce qu'on a constaté quand on a partagé euh, l'ensemble du projet, euh, les réactions, c'était on pourrait pratiquement euh, développer, soit aller en CAP ou en COP avec un groupe d'enseignants, puis en mettant des collaborateurs autour, puis effectivement, ça ça ça euh, a toute sa pertinence et sa raison d'être. là. Euh, puis un autre collaborateur qu'on a à peu près peu nommé, mais qui était vraiment très présent à la réalisation du projet-là, c'est les élèves. Alors, ce que je peux vous dire pour encourager, en fait, les enseignants euh, à persévérer dans des, dans des défis que le numérique peut amener en salle de classe, c'est qu'on a constaté que les élèves savent beaucoup de choses et sont super débrouillards. Et de les laisser, de les laisser en tout cas, de leur faire confiance qu'ils peuvent montrer à toi, l'enseignant, comme à certains élèves, ben c'est utile de les mettre à, en action ou à profit. Alors de le ramener, ça, de dire c'est correct que l'élève monte, puis qu'il soit là pour ça, ça sache, écoutez, c'est magique, là. On les voyait, les élèves, comment ils se sont aidés, même entre eux, là. Puis on avait une enseignante qui était assez euh, douée, là, en, en, en numérique, mais euh, les élèves euh, ont été vraiment euh, de très, très bons collaborateurs également, là, à l'intégration du numérique. La bibliothécaire aussi, elle a fait des, des apprentissages dans tout ça beaucoup avec des, des documents collaboratifs. Elle à mettre des hyperliens partout. Elle triper Elle trouvait ça trop le fun. Et c'est ça. Fait que, tout le monde a appris, tout le monde. C'est ça la, la, la collaboration, le co-développement. Euh, et ça ressort. Il y en a un qui dit bien, communiquer, collaborer davantage avec les CP disciplinaires et, et bibliothécaires. mais m'associe avec une prof pour voir la disposition des livres. Puis, tu sais, dans le fond, le souci de la bibliothécaire, elle ne voulait pas que cette plateforme-là soit juste on emprunte des livres, puis on lit, puis on fait sans silence. Ben, c'est c'est plus riche que ça. On peut euh, s'en servir pour Enseigner puis faire des apprentissages. Et c'est vraiment ça qu'on a essayé de vous démontrer là, ce matin qui a été euh, réalisé. De présenter les, les Biblius aux nouveaux enseignants parce qu'ils ont peu de livres et c'est vraiment une réalité mmh, par mmh. la promotion davantage de Biblius. La SAE, elle peut se vivre en morceaux à la pièce aussi. Hein. Ça, ça peut être ça également. Là. Il y a des petites choses, là. on peut commencer juste le rallye, explorer. Là, c'est certain qu'on doit vous dire, puis vous l'avez constaté parce que vous avez commenté dans le clavardage. Euh, Effectivement, il y a des, des livres ou des collections qui ne se retrouvent plus sur la plateforme au moment où on a expérimenté, c'était là, euh, quand ils ont fermé pour la maintenance et là, euh, qu'ils ont ouvert la plateforme à l'ensemble, à l'échelle de la province, c'est là qu'on a constaté qu'il manquait évidemment certains titres liés à nos activités, mais je veux dire, elles sont auto-portantes ces activités-là, là. je veux dire, on peut les, les, les coller à d'autres titres ou aller les… C est, c est, c est tout. je pense que c'est très, très réalisable et ça sera au, à un, un centre de service d'un établissement scolaire de, de voir à, à vouloir les acheter à ce moment-là s'il y a lieu. Là. Mais ça peut se vivre à la pièce donc ça peut se vivre dans son intégralité et il faut aussi se dire que cette ça là, elle s'est vécu au, au début de l'année et en cours, tu sais au milieu de l'année là. Fait que ça a été, ça s'est pas fait là de semaine en semaine. Là. Ça allait, ça, euh, bon, elle était, elle était très sensible à où étaient rendus les élèves, euh, le contexte aussi. On sait qu'on était dans un contexte pandémique encore. Elle était chanceuse, elle n'a pas vécu de bascule, mais euh, n'empêche qu'il y avait des, il y avait des absences d'élèves. Donc euh, ça a vraiment été là un rythme correct, là, je vous dirais, euh, compte tenu qu'on a, on a, on était dans des apprentissages qui étaient vraiment, euh, euh, ben enfin on sollicitait des apprentissages qui étaient en début de cycle. Combien d'heures doit-on prévoir pour réaliser cette SAE? Euh, ben, elle a réparti, elle a commencé en janvier, puis on a fini en avril, mais je vous dirais que là, en avril, c'est le temps que ça finisse, là, parce que, tu changer de sujet, euh, euh, mais c'est parce qu'on s'adaptait, il y a des semaines qu'on devait aller, puis là, euh, ce pas nécessairement un bon timing. Ben, je vous dirais... Elle a commencé en septembre pour explorer. On a, en début d'année, juste explorer, jouer, apprendre à se connecter, déconnecter les comportements derrière la tablette. Elle a fait des lectures interactives. Euh, on en était tout doucement là. Et quand elle a senti que ses élèves, comme je vous dis, arrivaient du premier cycle, étaient prêts à entrer davantage euh, dans les stratégies qui euh, permettent de lire efficacement les documentaires, ben là, c'est ça, en, en cours de l'hiver, je vous dirais, fait que le nombre d'heures au total, écoutez, on ne l'a jamais véritablement euh, compté parce que, puis je, je, vous savez, à chaque fois qu'on allait vivre comme on était dans un contexte tout nouveau, on s'est énormément régulé. Hein, on faisait des allers-retours, on discutait, on réajustait, euh, on planifiait. C'est pour ça qu'on est quand même content de ce qu'on dépose puis qu'on offre parce qu'on sait qu'on a… Pris vraiment le temps de voir l'impact chez les élèves. Et est-ce que c'est une SAE qui est viable dans une salle de classe? Oui. Mais euh, moi, je pense que ce qui est à retenir, c'est de, de l'étaler, de se donner du temps. Puis, si je m'adresse à des élèves de troisième année, c'est de commencer dans un, un, un, un temps de l'année où nos élèves sont rendus là, dans, je ne veux pas dire une maturité cognitive, mais euh, en fait, capables de commencer à, à intégrer. Parce que je vous dirais que le vocabulaire lié aux aides organisationnelles, euh, ils ont appris beaucoup de choses. Euh, puis ça s'est bien fait, mais euh, je pense qu'on était vraiment dans dans un bon moment de l'année pour le faire. Merci pour votre grand intérêt. J'espère que vous allez avoir du plaisir comme nous. On a eu du plaisir à travailler avec la plateforme Biblius, avec les élèves, de belles activités avec ces livres-là que maintenant, on a accès partout, ou presque, ça s'en vient.